Savez-vous que 70% du sarrasin consommé en France vient de l'étranger Et pour nous, bah c'est une hérésie. Chez Atelier Sarrasin, avant de construire une offre innovante, nous avons souhaité relocaliser la filière de production de sarrasin. Aujourd'hui, Atelier Sarrasin, c'est 600 hectares de champs de sarrasin et 42 agriculteurs au sein de notre filière et basé en Bourgogne mais c'est aussi un outil de transformation et de production en Bretagne. Cet atelier de production à Malensac, situé entre Redon et Vannes, embauche 16 personnes à temps plein pour transformer et gérer tous les flux, toutes les opérations de notre atelier. Qu'est-ce qu'elle a de chouette mon entreprise Elle est humaine, on se connaît tous, on est très solidaires les uns des autres. Après, c'est une entreprise qui est éthique, qui prend soin de valoriser le travail des agriculteurs et des transformateurs qui vont intervenir au fil du processus. Alors, la filière sarrazin, c'est bien pour l'entreprise puisque je travaille qu'avec de la farine France et ça va nous permettre effectivement d'avoir euh, bah, notre farine à nous. La filière pour nous est vraiment bien arrivée en fait. Je suis fille d'agriculteur alors forcément le lien avec la filière ça a du sens. C'est pas qu'un atelier de production, c'est pas qu'une qu histoire de commercialisation. Chez Atelier Sarrasin nous avons différents types de produits. Donc on commence par la graine brute avec cette petite graine qui est décortiquée. On peut aussi la toaster, elle est toastée dans ce qu'on appelle le cacha. On en fait également de la farine, donc qu'on connaît pour faire les galettes de sarrasin. Le sarrasin est une plante d'avenir pour plein de raisons. Premièrement, c'est une graine qui est intéressante nutritionnellement parlant. Elle est source de protéines, elle est source de fibres, elle contient plein d'acides aminés essentiels et naturellement sans gluten. En plus de ça, elle a toutes les vertus écologiques, car c'est une plante, pas une céréale. Qui dit plante dit fleur, qui dit fleur dit abeille. Donc elle a un pouvoir pollinisateur important. C'est une plante mellifère, donc elle contribue à recréer de la biodiversité. Tous nos produits ateliers Sarrasin se retrouvent dans les réseaux bio sur toute la France. C'est des réseaux qui sont engagés sur l'alimentation durable, sur l'origine France et aussi engagés sur les filières. Depuis 5 ans, on a réussi à avoir un volume de 500 tonnes de sarrasin par an, un séchoir, un stockage séchage, un bâtiment construit pour l'occasion et demain, notre objectif à 3-4 ans, c'est de maîtriser 1000 à 1200 tonnes de sarrasin. Alors notre objectif c'est vraiment de mettre le sarrasin au cœur du de repas des Français et au cœur des territoires, donc nous avons besoin de votre soutien. Rejoignez l'équipe Atelier Sarrasin, on compte sur vous